Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre comment vous connecter à l'internet gratuit. On aura trois des applications à découvrir qui vont vous permettre de vous connecter gratuitement à l'internet. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos allez on commence là vous entrez sur play store comme ceci sur la barre des recherches vous tapez vous allez taper droite vpn droite vpn voilà, voilà. vous voyez droite vpn Droite VPN est par plus de 10 millions de personnes qui utilisent Droite VPN. Et ça vous donne de, de, de, de, à vous connecter gratuitement à l'Internet. Et de ça, vous pouvez essayer. Et si ça ne marche pas, dites-moi dans les commentaires parce que je suis sûr que ça marche. Droite VPN donne la connexion gratuite à tous les monde Vous voyez plus de 10 millions de personnes qui l'utilisent. On passe au numéro 2. La deuxième application c'est BITVPN. Là, j'ai eu à faire une vidéo dessus dans mes précédentes vidéos, mais j'avais fait une vidéo comment l'utiliser. Là, vous le recherchez sur Play Store. Et là, c'est seulement plus de 1 million de personnes mais quand même BITVPN est aussi est aussi caractérisé par plusieurs personnes qui disent que vitvp travaille très bien et là c'est à vous d'essayer là on passe au numéro 3 le troisième c'est sky SkyVPN. sky voilà sky celle là est utilisée Beaucoup plus parce qu'elle vous, elle vous donne la connexion gratuite et même en faisant un, un, publi, un petit publicité si vous regardez une publicité sur sky vpn on vous achète 50 mégas et celle-là utilise plus de 10 millions de personnes encore vous pouvez partager les liens des les liens de sky vpn on vous donne la connexion gratuite ou bien vous, vous regardez une tout petit publicité. Là, on vous ajoute des méga. Cette application peut vous prescrire des méga. Dans mes précédentes vidéos, j'ai montré que ça a donné quelques méga. Ça m'a donné entre 400 quelques méga. Là, vous pouvez aussi en avoir plus de quelques des gigas même. Vous faites seulement des publicités ou vous regardez. Des petites vidéos de quelques secondes, 5 ou 10 secondes, ou bien vous partagez les liens avec vos amis. Vous aurez plus 1000 mégas aussi, parce que celle-là est plus efficace que tous les autres qu'on vient de citer. Je vous conseille de l'utiliser parce que moi-même je l'utilise, on me demande seulement de le mettre à jour. Là c'est tout pour aujourd'hui, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. à la prochaine vidéo. Merci, bye-bye.